Merci à tous et merci à toutes. Euh, Romain Touzé va nous présenter Au secours, on n'a pas de projet Python dans la boîte. Je lui laisse la parole tout de suite. Bon, bonjour, bienvenue. Euh, Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans le titre et euh, qui ne développent pas du Python euh, professionnellement, on va dire, qui ne livrent pas de projet en Python Oui, il y en a quelques-uns. Les autres, vous êtes super curieux, alors. Ah, c'est bien, c'est une belle qualité. Euh, je... Voilà, Hop. Alors je vais me présenter, donc, moi je m'appelle Romain Touzé, euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter, euh, sur arrobase Romain Touzé. Euh, je suis développeur et un peu aussi chef de projet dans une grosse SS2i. Euh, ce que j'aime bien, moi dans le dev c'est euh, Vim, euh, coder en TDD, et ben, j'aimais aussi Python, donc je fais du Python depuis euh, 6 ou 7 ans. Et jusqu'à, on va dire, extrêmement récemment, euh, j'en faisais pas du tout pour, euh, au boulot pour, euh, pour livrer du code. Euh, alors, euh, donc, euh, si vous êtes un peu dans cette situation, euh, vous n'êtes pas obligé de quitter votre boîte. Il y a peut-être des alternatives. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est automatiser le travail de bureau. Euh, alors, quand je dis travail de bureau, c'est tout ce qui n'est pas directement du code qu'on développe. Euh, donc, euh, Mais après, c'est vrai, vous allez voir que ça reste très appliqué à une entreprise qui fait de l'informatique et qui fait du dev. Euh, moi, ce que je veux en fait, en terme de, en de, tant que développeur, ce qui m'intéresse euh, au départ, c'est quand même simplifier la vie des gens. Euh, voilà, enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez. Et quitte à simplifier le, la vie des gens, autant commencer par me simplifier la mienne dans mon travail. Je trouve que c'est une bonne application, moi ça me fait plaisir. Et aussi euh, donc pourquoi cette présentation C'était un constat, un échange que j'ai eu avec un avec un autre développeur, sur un précédent projet, donc il devait faire une modification. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais on va dire sur l'ensemble du, du code source de notre application. Euh, et puis euh, voilà, donc il me demande confirmation, il me dit mais tu veux que je fasse ça à la main Ça va être ça va être compliqué, je risque de faire des erreurs et tout ça. Je dis bah je le fais pas à la main, c'est un script, t'embêtes pas. Quoi. En plus le code il est en gestion de, en gestion de conf. Si jamais il euh, y a un problème, si on casse quelque chose, on fait un retour arrière, c'est pas un souci. Et là, il a complètement bloqué, euh, complètement désemparé. Donc c'était un développeur qui était un développeur C-Sharp, donc quand même un truc assez compliqué et tout ça. Mais bizarrement, en fait, il devait considérer que le travail de développement, ça concernait uniquement le, le code qui était destiné à être déployé en prod, mais pas forcément de l'outillage pour. Euh, pour, euh, pour bricoler au niveau du code source, ou au niveau de, de tout et n'importe quoi quoi, de la doc. Euh, pourquoi Python C'est bien pour faire ce genre de choses ben, euh, Déjà ce qui est bien c'est que c'est livré, euh, enfin on dit que c'est livré avec les piles, donc la, comme la bibliothèque standard est extrêmement riche, vous pouvez déjà faire pas mal de choses sans avoir besoin de, de dépendances particulières euh, ça, c'est particulièrement bien, par exemple, quand vous voulez l'installer sur un serveur qui n'est pas connecté à Internet, un truc chez le client et tout, qui est assez fermé, etc. Vous pouvez quand même assez facilement installer un Python, faire pas mal de trucs, sans avoir besoin de dépendance extérieure. Euh, donc, c'est bah assez génial. Euh, alors, ceci dit, aujourd'hui, euh, Python est libre avec pip, c'est quand même assez récent de mémoire. Euh, donc ça c'est pas mal aussi parce que du coup euh, c'est surtout intéressant quand vous voulez passer euh, des outils à d'autres développeurs qui connaissent pas forcément bien Python, euh, avant c'était un petit peu compliqué quand il y avait des dépendances externes parce qu'il fallait leur expliquer comment il fallait installer PIP etc, comment il fallait faire les, des PIP install et tout, ça pouvait prendre un peu de temps, c'était pas, voilà, pas super fluide, aujourd'hui c'est livré avec PIP donc c'est beaucoup plus simple euh, c'est multiplateforme, c'est pas un critère qui est forcément euh, bloquant on va dire, mais en même temps c'est quand même assez sympa de pouvoir développer euh, sur un post Windows par exemple, qui sont les postes qu'on utilise chez nous, et euh, pouvoir euh, déployer sur un serveur, utiliser, euh, utiliser ce genre de trucs sur un serveur. Voilà, et puis bah, Python c'est quand même simple à prendre en main. Pareil, quand vous... Bah, vu que nous on fait pas du tout de, de développement en Python, il n'y a pas beaucoup de développeurs qui sont, euh, qui sont à fond là-dedans, et, euh, et qui sont familiarisés avec ce langage, mais comme c'est assez simple à prendre en main, ils arrivent assez rapidement à comprendre ce qui se passe et à pouvoir faire des modifications s'ils ont besoin. Donc là, je vais passer aux exemples. Donc euh, moi, euh, en tant que développeur dans une boîte qui ne fait pas de Python, qu'est-ce que j'ai pu faire pour automatiser mes tâches Alors, il y a un truc qui revient assez souvent, euh, c'est faire de la comparaison d'ensemble donc nous on fait de la maintenance applicative sur des applis et des fois il y a des problèmes de perf, par exemple avec des index qui sont pas les mêmes entre plusieurs bases de plusieurs bases de données donc ils me disent ouais, c'est quoi la différence voilà je vous donne les listes euh, la liste en pré-prod par exemple la liste en prod euh, on a des problèmes en prod euh, bah dites-nous euh, qu'est-ce qui va pas quoi alors moi j'ai un collègue qui a, à qui on a demandé de faire ça il a pris les deux listes et pareil il dit euh, ouais non je vais devoir le faire à la main c'est vraiment pénible euh, je c'est chiant que j'ai dit bah écoute filme-moi tes deux listes je vais voir ce que je peux faire donc là deux minutes je fais euh, quatre lignes de python je, je mets les deux trucs dans des ensembles je fais un, une comparaison d'ensemble je ressors la liste voilà en plus elle est triée c'est tranquille euh, voilà donc ça me prend deux minutes alors lui il se dit mais enfin, euh, comment t'as fait quoi dit, bah, je lui montre le truc je fais, voilà bah, c'est du python ouais quand même c'est quand même intéressant en fait ton truc euh, alors, un autre truc euh, que j'ai eu à faire une fois, c'était euh, documenter de l'API SOAP. Euh, Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait, qui connaissent, euh, qui adorent SOAP, peut-être <rire> <rire> D'ailleurs, personne n'adore SOAP, ça c'est bizarre. Alors, euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, SOAP c'est un système pour faire du web service qui est basé sur XML. Euh, donc, on a un descripteur de, de services... Euh, avec l'ensemble des méthodes, l'ensemble des types qui sont utilisés, on peut avoir des hiérarchies d'objets, des trucs de fou, enfin tout ça c'est dans, dans, dans un XML qui s'appelle le WSDL. Et après, bah, on, envoie, euh, on envoie les informations, les requêtes de service euh, au format XML et euh, le, les retours sont envoyés au format XML. Je comprends pas du tout pourquoi c'est passé en de ce truc-là. Euh, mais bon, du coup, euh, pour faire ça, pour que ce soit assez simple, en fait... Euh, euh, bah, euh, l'idée c'est de récupérer le WSDL euh, donc en faisant une requête HTTP euh, d'aller parser ça euh, ah, pardon de récupérer la documentation du code au format XML alors c'était du code aussi en C Sharp donc euh, en C Sharp on peut faire l'équivalent de la javadoc ou des docstring euh, et, et c'est généré à la compilation sous forme de gros fichiers XML qu'on peut récupérer etc euh, donc je parse ça, je croise le tout et je fais un, un fichier HTML pour vérifier et euh, ensuite, bah, je transforme ça en fichier Word, parce que nous, on livre que des fichiers Word, avec, euh, avec Pandoc. Vous connaissez Pandoc Alors Pandoc, en fait, c'est un outil qui est écrit en Haskell et euh, ça sert à faire de la conversion de format de fichier. Donc vous pouvez, par exemple, convertir du Markdown en HTML, vous pouvez convertir du RST en DocX, euh, du HTML en LaTeX, vous pouvez faire pas mal de trucs comme ça. C'est assez puissant, assez sympa à utiliser. Euh, voilà, donc les outils pour faire ça, bah, request pour euh, pour aller récupérer le WSDL, des trucs super standards quoi, beautiful soup parce que euh, parce que j'aime pas me prendre la tête, et du coup ça me permet d'aller parser euh, le XML, euh, que ce soit le XML du WSDL ou le XML du, de la documentation du code pour pour générer la documentation, et donc euh, Pandoc pour générer mon docx. Voilà. Euh, alors un thème aussi qui est assez récurrent c'est euh, le client qui veut des tests qui soient décrits dans HPLM est-ce que vous connaissez HPLM ou est-ce qu'il n'y a que moi qui <rire> Alors, HP, euh, quality center, si je vous dis quality center non ça ne vous parle pas non plus d'accord, c'est un truc, euh, moi je le vois j'ai euh, tous les gros clients en fait, ils utilisent ça ils sont assez fans de ce machin euh, Voilà, c'est un outil qui coûte très cher donc euh, j'imagine qu'il y a un intérêt quelque part et en fait euh, donc, c'est une espèce de ah oui, c'est plus comment s'appelle un Activix voilà qui se, qui s'ouvre dans Internet Explorer. C'est trop bien parce que c'est compatible avec Internet Explorer. Et en fait ça permet de ça permet de saisir les requirements du client, ça permet de saisir des campagnes de tests, de faire le croisement entre les tests et les requirements, de saisir aussi les anomalies qu'on va détecter dans les campagnes de tests. Et nous, enfin moi, de mon expérience en ça va faire 10 ans que je pense, non, peut-être pas 10 ans que je passe avec ce truc-là, mais en fait, on l'utilise que pour des tests manuels. Alors, il paraît que ça peut être aussi être utilisé pour automatiser des tests, mais j'ai pas vu le cas de figure. Donc, en fait, vous voyez dans le screenshot, là, sur la partie de droite, il y a un test qui est décrit. Donc, on écrit chaque pas de test, etc. Et puis, voilà, on dit qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on attend. C'est ultra pénible, en fait, d'aller éditer, chercher des trucs et récupérer de l'information là-dedans. C'est créer un tout petit, ça rame, etc. Donc, moi, j'aime pas trop faire ça. Et nous, on l'utilise aussi, même s'il y a des tests qui peuvent être automatisés. Donc moi, j'avais, on va dire, une approche, une, un premier contexte, en fait, où on faisait des traitements d'alimentation sur une base de données Oracle pour un Data Warehouse. Donc là, c'est du batch, c'est assez facile d'automatiser ce genre de tests. On initialise nos données, on lance, on lance les traitements, et puis on regarde ce qu'on a, qu a à la fin. Alors là, en fait, les tests, ils étaient écrits en Java. Euh, parce, que, euh, parce que je trouve que c'est assez pratique pour se connecter à une base de données Oracle euh, avec, euh, avec JDBC, si vous connaissez. Euh, euh, enfin, voilà, pour le coup, c'était assez simple. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Du coup, j'écris une méthode par type de vérification euh, vu que souvent, c'est associé à des selects euh, en SQL. Euh, c'est euh, du genre euh, bah, euh, vérifie telle donnée dans... Enfin, une méthode qui s'appelle euh, vérifier les données dans telle table avec euh, l'identifiant et les différents champs que je dois vérifier. Euh, voilà, ensuite, euh, j'ai un script Python qui va aller scanner mes tests et qui va aller récupérer toutes ces méthodes et euh, va les traduire en fait en, en espèce de, de texte qui va me servir à, à, à décrire ça dans mon outil Quality Center. Voilà, et puis après, bah, je fais des copier-coller. Pour l'instant, j'ai pas automatisé la partie euh, « je mets mes tests dans l'outil dans ». Je sais qu'il y a une API, mais... Euh, au niveau de la doc, j'ai trouvé ça super compliqué et, et surtout, il euh, y avait un risque d'erreur donc je préfère faire des copier-coller. Euh, voilà, vu que j'aime bien vivre mais qu'on peut faire des trucs assez rapides avec, euh, bah, ça va assez vite, pour, pour l'instant moi ça me va. Donc l'approche 2, à partir d'un fichier Python, plus récemment c'était pour faire des tests sur une API REST. Euh, donc là, tout mon descriptif de cas de je le mets dans un fichier pour un .py euh, donc tout ce qui est euh, requête, euh, réponse, le status code qui est attendu, etc. Euh, D'une part ce fichier je l'utilise, J'utilisais PyTest pour euh, tester mon API directement qui est déployé. Et puis d'autre part je peux très bien aussi utiliser cette information et me générer mes, mon texte pour, pour mes 4 tests. Et puis après, pareil, copier-coller quoi. Donc les outils là-dessus, euh, il n'y a pas besoin de grand-chose, donc la bibliothèque standard, euh, request quand je dois faire des tests d'API, parce que pareil, c'est simple, et puis euh, bah, vim pour les copier-coller. <rire> Euh, on va voir le détail des appels pour ce traitement. Donc, euh, Un truc qu'on me demande aussi assez souvent, c'est euh, euh, ouais, il y a un traitement, euh, qu'est-ce que vous appelez Vous appelez quoi comme service Est-ce que euh, par hasard, vous ne faites pas des appels qui ne euh, servent à rien euh, Et pour ça, le formulaire, ce si qu'ils veulent, c'est un, un, euh, un... un diagramme de séquence en XML. Est-ce que vous aimez faire des diagrammes de séquence en XML Est-ce que vous aimez faire des diagrammes de séquence en XML une fois que vous avez codé le code alors, moi, je déteste. Ce que je fais, euh, c'est que, hop là, c'est que euh, je mets en place un logger euh, spécifique euh, qui va aller euh, loguer euh, l'ensemble des appels dans un formalisme précis. Ensuite, ça, je peux le simplifier et le mettre euh, sous forme d'un format texte assez simple. Et, euh, et là, il y a un outil qui est super cool, qui s'appelle SecDiag. Il va me prendre ce, ce formalisme-là, il va me le transformer en diagramme de séquence au format PNG-SVG. Je n'ai plus qu'à coller ça dans un doc, j'envoie et c'est parti. En plus, je peux même mettre le temps d'appel et tout. Enfin, je peux faire des trucs assez, assez sympas. Quoi. Et du coup, euh, bah, je me prends pas la tête à le faire à la main avec tel ou tel logiciel. Je suis assez content. Euh, alors, il y a un domaine qui est assez génial, c'est quand on a un rôle de chef de projet, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire pour se faciliter la vie. Et c'est dommage parce que souvent monde dit que les chefs de projet ils sont là parce qu'ils en ont marre de faire du dev alors qu'ils pourraient très bien s'amuser avec du dev, à faire du dev. C'est jamais fait autant de Python qu'en étant chef de projet. Alors j'ai fait des trucs pour générer des devis, du genre vous mettez vos tâches et tout avec euh, le combien ça coûte en jour homme. Euh, voilà, vous en avez énormément, vous faites la compilation de tout ça, vous, euh, vous appliquez votre TJM, euh, enfin votre le coût du, du jour homme quoi. Euh, vous faites votre devis financier, vous êtes sûr de rien oublier. Euh, parce que bon, ça pourrait être gênant pour vous si vous oubliez des choses, ou ça pourrait être gênant pour le client si vous en avez rajouté et que vous avez oublié de mettre à jour votre prix final. Euh, voilà, donc je faisais un truc en fait qui, qui me générait le doc, c'était plus simple, je pouvais l'envoyer, etc. Et, et ça allait plus vite. Quand vous faites des revues, des trucs comme ça, qu'il y a des allers-retours avec le client, c'est quand même assez appréciable d'avoir un truc qui se génère tout seul. Euh, générer les tâches dans l'outil de suivi de projet, donc nous, utilisons un outil qui s'appelle TeamForge, euh, qui a la bonne idée d'avoir une API en SOP et euh, Alors, ce qu'on ce qu faisait avant qu'on devait importer les tâches pour les développeurs, euh, c'est que euh, bah on, on exportait depuis Excel dans un CSV. Ensuite, le CSV, eh ben, on le nettoyait parce qu'il fallait en enlever les accents parce qu'il y avait systématiquement des problèmes d'encolage qu'on voulait le charger dans notre dans notre force. Euh, on enlève les lignes multiples parce que. Excel, il gère pas très bien le CSV, en fait. On enlevé les virgules, parce que bah, CSV, c'est séparé par des virgules, et si tu as des virgules et que, as pas mis et que tu les as pas échappé par des doubles mais le, le CSV, c'est super chiant, en fait. Et, euh, donc, c'était chargé en deux fois, parce qu'il y avait des hiérarchies de tâches et tout ça. Donc, après, la dernière étape, c'est s'énerver parce que ça n'a pas marché et qu'il faut tout recommencer depuis le début. Et mon chef, en fait, il prenait des heures, je pense, à faire ça, quoi. Ça devait être insupportable pour lui. Donc euh, je suis passé par là, je récupère les infos dans le... directement dans le fichier Excel, j'utilise l'API SOAP et bah, c'est terminé. Donc outil open pixel, alors ça c'est génial, parce que si vous travaillez dans une boîte un peu moyenne on va dire, voire grosse, euh, Excel c'est quand même le, le couteau suisse des gens quoi, ils font vraiment tout avec ça. Donc c'est bien de pouvoir s'interfacer avec euh, avec Excel. OpenPixel, vous pouvez écrire et vous pouvez lire dans du Excel. Donc c'est cool. Plus besoin de faire du CSV, c'est génial. Alors sud c'est pour euh, pour les API SOAP. Ah, j'ai oublié... Ah bah ben non, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je me, pas... je me connectais pas à l'API. Donc vous pouvez faire du SOAP en Python avec Sud. c'est assez simple, c'est bien. Il y en a d'autres, mais moi j'utilise celle-là. Vous pouvez aussi sortir des indicateurs, donc ce qu'on faisait avant, c'est que... c'est que... donc les développeurs, quand ils traitaient des tickets de maintenance, etc., ils devaient indiquer les dates de prise en compte, les dates de résolution, voilà, ensuite, on copiait l'ensemble des tickets dans Excel, et euh, on faisait un petit peu de magie pour produire les indicateurs, donc là il y avait beaucoup de risques d'erreur parce que si jamais on oubliait la date, de mettre une date qu'on a changé d'état, bah, il fallait euh, refaire un peu l'histoire etc, on pouvait un peu tricher euh, bon bah, l'idée c'est que pareil, j'utilise l'API et euh, plutôt que me baser sur des dates euh, je regarde au niveau de l'historique du ticket les dates de changement d'état et, euh, et après, bah, importé ça dans Excel et je faisais les graphes qui allaient bien pour les données. C'était beaucoup plus simple. Et puis au moins, on ne trichait pas, donc on était, euh, on était transparent. Euh, alors, ce que ça m'a apporté de faire ces cette, cette automatisations, bah, déjà, du fun, parce que c'est super cool d'avoir un robot qui fait des trucs rébarbatifs pour vous. Euh, moi, j'ai beaucoup appris et partagé sur Python. Ça a permis un peu de faire la promotion du langage, parce que quand vous avez vu le petit script de 4 lignes qui, qui libérait, on va dire, une demi-heure de taf pour... Euh, un collègue c'est quand même appréciable, enfin, en tout cas c'est apprécié, ça donne envie. Euh, Aujourd'hui je suis identifié comme référent, donc si jamais on a des inventes ou des trucs comme ça qui se passent en Python, bah, ils disent « Ah toi, ouais, tu, tu fais un peu de trucs en Python, euh, bah, on va te demander et tout » et puis, et en fait ça marche parce qu'on a récupéré un projet du coup. Et, et aussi des réticences, parce que c'est un petit peu bizarre, mais en fait on, on vit un peu dans le monde de Dilbert, vous connaissez la BD Dilbert. Et en fait il y a certaines personnes, ils aiment vous voir travailler. C'est des gens qui vont vous dire, oh, on a bossé pendant une semaine on a, pour livrer et tout, les développeurs ils ont terminé à 23h, c'était génial, on est vraiment des héros. Si vous, vous arrivez et que vous faites un truc en deux minutes, ah, bizarrement ça va pas trop les satisfaire, quoi. Ça, ça arrive en, un peu en conflit avec leurs valeurs. Donc il faut faire un peu attention à ces gens là, euh, Voilà, attendre que ce soit eux qui ont le problème pour apporter une réponse plutôt que plutôt que fanfarronner. Euh, c'est pas moi qui l'ai fait, donc euh, il se peut qu'il y ait euh, d'autres développeurs euh, qui soient, pardon, je... oh. des développeurs qui sont déjà installés, vous arrivez, vous dites, ah j'ai automatisé ça et tout, regarde, ça marche super bien et tout, ils peuvent se sentir un petit peu, euh, peut-être pas insultés, mais euh, ça peut les mettre un peu mal à l'aise parce qu'eux, ils n'y ont pas pensé, etc. Donc ça peut leur donner, ça, ils peuvent être réticents avec ça, et euh, ça peut causer des frictions, quoi. donc prenez le temps de... De, de voir avec eux, de leur montrer les trucs plutôt que tout de suite avoir envie de partager, même si on a très envie de partager ce qu'on fait quand c'est quand nous fait du bien. Quoi. Euh, si on scripte ça, je ne sais plus occuper la personne qui le fait. Donc ça, c'est un client qui l'a dit, un collègue à moi, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Mais euh, là, on ne parle pas d'intelligence artificielle, de deep learning, de trucs comme ça qui a piqué notre travail. C'est le fait de dire qu'il y a un truc qui peut être fait par, en une demi-heure euh, dans un script, euh, et il y a quelqu'un qui le fait, c'est son quotidien, c'est un petit peu dommage, euh, cette personne, peut-être que sa créativité, elle pourra le mettre au service de l'entreprise, ou quelque chose un petit peu plus intéressant que de travailler comme un robot. Donc c'est un petit peu bizarre comme truc, mais il y a des gens qui pensent comme ça. Voilà, donc les conseils si vous voulez le faire euh Okay. Donc, euh, déjà, pensez à vous. Euh, c'est vos problèmes que vous, que, que vous adressez. Euh, vous les rentrez plutôt chez vous pour vous occuper de votre famille, je ne sais pas. Euh, donc, c'est ça, ça que vous voulez faire au départ. Donc, pensez, n'ayez pas pour objectif de partager ou de vous mettre en valeur dès le début. Voilà. Pensez déjà à, on va dire, à votre bien-être. Euh, que faut-il automatiser bah, Vérifier s'il y a une API. Ou un, encore une interface en ligne de commande, ça peut être assez intéressant. Enfin, c'est des trucs que vous pouvez faire. Euh, les trucs où il n'y a que de l'IHM, vous, vous, vous pouvez vous dire je prends le contrôle de ma souris, je fais des screenshots, machin, pour automatiser. Non, laissez tomber, c'est trop compliqué. Euh, Est-ce qu'il y a un risque d'erreur Je pense que c'est le truc principal quand vous avez un truc à faire que vous risquez de vous planter parce que vous êtes un humain, vous risquez d'être fatigué, etc. Euh, si vous pouvez l'automatiser, une fois que vous avez bien débugué votre script, euh, la machine n'y aura pas de problème, euh, il ne fera jamais d'erreur. Est-ce que c'est récurrent Ouais, c'est pénible de refaire des trucs euh, récurrents euh, souvent, donc euh, c'est un critère aussi pour automatiser. Voilà, et est-ce que le livrable sera utilisé On fait tous des livrables qui sont jamais lus, enfin de la doc qui est, qui est jamais lue, autant qu'elle soit générée automatiquement, parce que souvent le client, il va le garder sous le coude au cas où il y a un problème, au cas où quelqu'un va lui chercher des noises, mais euh, ça vaut peut-être pas le temps de, de passer normalement de temps dessus. Ça vaut peut-être pas le coup de passer énormément de temps dessus. A contrario, des trucs un peu plus importants, vous pouvez plus les chiader, mettre un peu plus d'énergie dedans, un peu plus de créativité. Euh, aussi, restez simple, euh, allez pas vous compliquer la vie. Si vous devez passer du code, euh, cherchez pas à générer un AST ou un truc comme ça. Si ça se trouve, vous avez juste besoin de faire un grep et, euh, et de récupérer l'information pour, euh, pour faire de la doc. Euh, normalement, vous n'avez pas le temps pour faire des scripts parce que euh, c'est. Euh, on vous donne une tâche à faire et il faut que vous fassiez le script dans l'intervalle. Euh, donc euh, voilà, restez simple, c'est le conseil principal. Les outils dont j'ai parlé, OpenPixel qui est très bien, Suds, euh, Request, Beautiful BeautifulSoup, PyTest qui est vraiment génial pour faire des tests, déjà pour tester vos outils et puis après quand vous devez tester des API ou des trucs comme ça, c'est très concis, c'est vachement bien. J'espère que vous l'utilisez tous. Ouais. Ah, euh, Pandoc, c'est ça C'est ce qui avait marqué Bon, je sais plus. Ouais, Pandoc, euh, c'est trop bien. Donc, euh, euh, testez si vous avez ce, ce besoin. Euh, voilà, c'est assez génial. Pour aller plus loin, je vous conseille ce bouquin euh, qui, va, qui reprend des exemples dont j'ai parlé. Moi, je l'ai lu très récemment, en fait, donc j'avais fait les trucs avant. Euh, c'est très accessible, il y a pas mal d'idées. Moi, je trouve, je trouve ça assez sympa. Euh, vous pouvez le lire euh, gratuitement sur le net. Quoi. Euh, non, mais euh, légalement. Mmh. Euh, je vous conseille aussi cette vidéo, donc David Bisley, je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est euh, un développeur Python qui fait souvent des, des confs d'assez haut niveau. Et euh, donc là il parle en fait euh, où il doit récupérer des, des informations dans le cadre d'un procès euh, sur les brevets logiciels aux états unis Et, euh, et il arrive en fait dans un espèce de coffre-fort où il doit analyser euh, des centaines de teraoctets de, de code en C++. Et euh, il se trouve qu'il y a un Python sur le PC qu'il doit utiliser, qui n'est pas connecté à Internet, et là, il se fait une foule d'outils et il raconte à quel point c'est génial. Donc, euh, c'est assez intéressant d'aller voir, et puis ce, cette personne, c'est assez, assez sympa de l'écouter. Ouais, merci beaucoup de m'avoir écouté, d'être venu. <rires> Est-ce qu'il y aurait quelques questions il y a des trucs que vous auriez fait autrement parce que je suis aussi euh, si vous avez des informations pour moi ça m'intéresse aussi <rire> non c'est bon personne personne bah, du coup ça va être la pause euh, je vous rappelle ou je vous dis pour les gens qui ne le savaient pas il y a une photo qui va être prise dehors juste maintenant donc euh, on peut tous se retrouver là-bas et avant de partir un petit tonnerre d'applaudissements pour notre retard